Oh, vous ne connaissez pas Christelle C'est une habitante du quartier qui va nous le présenter. En plus, elle le connaît très très bien. Alors voilà, ici aussi il y en avait un autre. Vous voyez, on voit ouais, la l'emplacement. Vous voyez, et on ne le voit pas, mais là, il y avait un arbre aussi, là. Ouais. Et là, on a replanté, mais euh, il y a de l'incivilité, donc euh, on l'abîme. Ici aussi, il y en avait un autre. Vous voyez, tout le long. Celui-là aussi, là, ça en est un qui a été replanté. Un arbre ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier euh, mais Ça fait 47 ans. Voilà. Et j'ai habité dans ce bâtiment pendant 36 ans. Ah oh oui voilà, c'est pour ça que je connais bien le coin. Alors, quand tu me demandes si ça a beaucoup changé, tu vois cet olivier, je l'ai vu pousser. Hein? Je l'ai vu pousser, mais alors, il a, il a poussé en même temps que je suis prêt. Tu vois comment il est le cyprès Ils ont poussé tout seul. Alors cet olivier, il était magnifique. Mais là, on voit qu'il est malade. Là, on voit qu'il n'est pas bien. Il faisait même des olives. Il n'est pas bien pourquoi Eh bien, il y a des enfants. Eh bien, ils s'amusaient à monter dessus. Ils s'amusaient à casser les branches. Et donc, on voit qu'il n'est qu pas bien, qu'il n'est qu pas joli maintenant. Regardez, euh, si, les, si les volets étaient ouverts, ça rentrerait dans les appartements pourquoi est-ce que ce n'est pas habité Pourquoi est-ce que ce n'est pas rénové Alors, Ce n'est pas habité parce que ça va être démoli et ce n'est pas rénové parce que ça reviendrait plus cher de le rénover. Ça se fait que la végétation reprend ses droits parce qu'il n'y a plus personne pour la déranger. Voilà. La, la végétation, elle est tranquille là, donc euh, elle, elle revit. Ceux qui sont du quartier-là, vous connaissez, non, le jardin Non. Ceux qui... euh, vous connaissez oui. hein Tu sais ce que c'est, un jardin partagé. Explique, explique. Bah, vas -y. Vas -y, par exemple, nous aussi, on a un jardin. Voilà, alors, tu euh, Il hein. y a plusieurs personnes qui euh, en possèdent, et c'est coupé en, en plusieurs parties. Euh, au jardin, on plante des tomates, mmh. euh, des fèves. Mmh. Euh, on plante... Euh, euh, du, de la menthe. Qu'est-ce que c'est qui est intéressant euh, Quand tu as planté tout ça, tu fais quoi On fait à manger avec. Voilà. Alors c'est quand même meilleur Oui. Puisque c'est toi qui les as plantés, tu les as arrosés, tu les as ramassés. C'est quand même meilleur euh, si c'est toi qui as fait tout ça que si tu vas l'acheter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, parce que je sais euh, tout ce qui s'est passé pendant leur plant plantation et donc euh, ben... Bah... Ben, j'ai plus confiance en moi qu'aux qu autres. Oui, et puis c'est meilleur. Oui. Et voilà, il a tout dit, j'ai plus rien à dire. Les habitants en fait, ont voulu euh, végétaliser le, le parvis qui est sur le centre social pour qu'il y ait plus de verdure, les habitants et les salariés et les bénévoles. Et on a créé avec les habitants donc des jardinières. Et c'est entretenu par qui Par vous Par les habitants Alors c'est entretenu par des bénévoles, habitants, qui changent selon les disponibilités. Et le petit jardin que vous avez fait derrière hein le Petit Jardin, c'est entretenu par euh, des bénévoles aussi et par des, des jeunes euh, qui sont en service civique d'unicité qui viennent à peu près euh, sur 6-7 mois de l'année. Et Au centre social, on nous demande souvent s'il y a des jardins. Où est-ce qu'ils peuvent avoir un jardin Donc il y a un grand besoin dans ce quartier de toucher la terre. Et les enfants, ben forcément, c'est naturel, ils aiment aussi toucher la terre. On se rend compte, dès qu'on laisse un espace, ils adorent. Après, moi j'ai aussi une vision de, du besoin qu'on a aujourd'hui, c'est de revégétaliser la ville pour pouvoir mieux respirer déjà, parce que dès qu'il y a un arbre, ben ça fait de, de l'oxygène, ça fait plus de fraîcheur quand il y a la sécheresse et de pouvoir aussi montrer qu'on peut planter des légumes simplement avec même un tout petit bout de terre et qu'on peut se nourrir plus sainement. Là, on a fabriqué un compost aussi avec les habitants de, du quartier. on des je suis pas sûre que ce soit bon. Le fait de faire un jardin, ça a créé du lien avec les habitants. Parce que, par exemple, les gens qui passent là, notamment pendant la, la, le Covid, euh, c'était un moyen de pouvoir se parler et de pouvoir recréer du lien. Donc il y a aussi bah, des gens, des bénévoles qui viennent et qui sont euh, à l'hôpital de jour. Et donc depuis l'année dernière, il y a aussi une nouvelle parcelle qui va se créer pour euh, que les enfants puissent jardiner avec nous.